Ce projet a pour objectif de renforcer l'internationalisation de l'UCLI en mettant en place un dispositif original et global d'accompagnement et d'incitation à la mobilité de nos étudiants. À la différence de nombreuses autres expériences engagées dans ce domaine, l'ambition est ici de fixer l'international non plus à la périphérie du mandat de notre université, mais bien à son cœur. Dans un tel projet, nous voulons accroître de manière significative les mobilités d'études et de stages de nos étudiants avec une cible clairement affichée à 50% de départ à l'étranger. À la clé, une expérience internationale et interculturelle nécessairement enrichissante qui favorise l'employabilité de nos jeunes dans une société profondément mondialisée.